bienvenue à cette conférence. Olivier Dolbeau est développeur PHP chez Covered. Il se décrit comme fainéant et amoureux de RabbitMQ. Au-delà de ses deux passions, il partage une amitié sans limite avec Jay, qui s'occupe de générer des modèles et clients d'API, et Webi, qui supervise tout ce qui est entité chez API Platform. À trois, ils vont nous décrire pendant les 40 prochaines minutes comment travailler de manière efficace avec des API en PHP, afin d'avoir plus de temps à ne rien faire. Mesdames et messieurs, je laisse la parole à Olivier Dolbeau. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Xavier, pour l'introduction. Ce qui va me permettre d'aller tout de suite dans le vif du sujet, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Et donc, on va parler de Jane et de Webby, mes deux, mes deux copines. Bon, en réalité, on ne va pas parler que d'elles, on va surtout parler de OAS. On va voir qu'est-ce que c'est OAS, on va voir comment l'utiliser, on va voir pourquoi on l'utilise chez Coverd, et enfin comment on l'utilise. Donc, commençons tout de suite, qu'est-ce que OAS C'est le moment où je vous aurais tous demandé euh, est-ce que vous connaissez OAS, mais c'est un peu difficile en présentiel, d'autant plus que j'ai découvert les sondages euh, qu'il n'y a peu. Donc je vais continuer tout de suite. OAS signifie Open API Spécification. Pour faire simple, c'est euh, un groupe de barbus euh, d'un peu partout, de Google, d'IBEX, etc., qui se sont réunis pour euh, décider d'une spécification qui va permettre de décrire des API. Donc Avant, ça s'appelait Swagger, vous en avez peut-être entendu parler, ça correspondait à la version 2.0 d'OpenAPI. Et maintenant, donc, ça s'appelle tout simplement OAS OpenAPI Spécification. Concrètement, à quoi ça ressemble Alors, voilà un exemple très simple d'une API qui est décrite avec OpenAPI Spécification. Donc là, c'est totalement illisible. On peut à peine deviner que c'est écrit, en l'occurrence, en YAML. Donc, on va regarder ça un peu plus en détail. Donc, on a déjà, tout d'abord des informations assez basiques qui vont concerner euh, la version d'OpenAPI qui est utilisée pour décrire, euh, le, enfin qui est utilisée pour le schéma. On va ensuite avoir des informations sur notre API en elle-même, donc sa version, son nom, sa licence. On peut en avoir plein d'autres, mais là, c'est encore une fois, c'est un exemple vraiment très simple. On peut également avoir une liste euh, de serveurs. Donc, euh, on peut préciser quels sont les serveurs de prod, de staging, etc. Donc, tout ça, ce sont des informations qui vont permettre à de potentiels utilisateurs de venir utiliser notre API. On a ensuite une partie euh, pass qui va permettre de décrire en fait tous les endpoints de notre API. En l'occurrence, ici, on a un pass slash pet avec une opération get qui va nous permettre de récupérer une liste de pets, tout simplement. Donc, on peut avoir, euh, donc là, on voit qu'il y a plusieurs infos. On a de l'opération ID, des tags. On a un paramètre limite qu'on peut renseigner dans l'URL, est facultatif. Et on va recevoir... Des réponses. En l'occurrence, on peut recevoir une réponse avec un code 200 qui va nous renvoyer une liste de pets. Et comme on peut le voir tout en bas, ça va nous renvoyer en fait un schéma. Ça tombe bien, c'est la partie suivante du schéma d'API, enfin du de, de de la spec. On a une partie schéma. En l'occurrence ici, on en a deux. On a un pet, donc qui correspond à un animal avec trois propriétés. On a ici un nom, un tag, dont les deux premières sont required. Et on a un second schéma qui est pets et qui correspond tout simplement à un tableau d'animaux. Donc voilà, là, on a vu euh, toutes les, les différentes parties de, euh, du gros document que je vous ai montré au départ. Comme quoi, il n'y a vraiment pas grand-chose dedans. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. On peut décrire tout le système de sécurité qui est utilisé pour utiliser pour consommer notre API. On va pouvoir décrire, là, on ne l'a pas vu parce qu'il n'y avait pas de, de cas, on va pouvoir décrire en fait les, les corps... De requêtes qu'on attend en entrée de notre API. C'est très utile par exemple pour faire une requête post ou euh, une requête patch, etc. On va pouvoir décrire des webbooks, donc ça c'est assez récent, c'est depuis la version 3.0 si je ne dis pas de bêtises. Donc on va pouvoir prévenir euh, d'éventuelles euh, personnes intéressées par notre API qu'on a également des webbooks à leur disposition. Et enfin, on peut ajouter du contexte quasiment partout grâce à la propriété magique x- ce qu'on veut derrière. On, en, on y reviendra plus tard, je vous montrerai un exemple de ce qu'on peut faire avec cette fameuse propriété. Donc maintenant qu'on a vu rapidement à quoi correspondait OpenAPI, je vais vous faire rencontrer mes deux amis. La première d'entre elles, Wabi, qui est la mascotte d'API Platform. Donc vous en avez certainement déjà entendu parler. API Platform, qu'est-ce que c'est C'est un framework qui va vous permettre de construire des API modernes. L'objectif, c'est de proposer une manière de développer les API qui soit très rapide. Donc On a besoin juste d'une entité ou de n'importe quel objet, et on va pouvoir exposer des endpoints à partir de ça. On va pouvoir voir la documentation. Donc là, petit spoiler, cette fameuse documentation utilise OpenAPI. Et évidemment, enfin évidemment, en plus de tout ça, API Platform respecte énormément de standards qui sont euh, très courants dans le monde des API, mais on ne va pas y rentrer en détail. Concrètement, une fois que vous avez installé API Platform, vous avez accès directement à cette page-là. Alors en réalité, il y a un peu plus que ça. Vous avez également dans le code une entité Greeting qui a été créée et qui va vous permettre de tester le fonctionnement d'API Platform. Par exemple, voici la documentation que vous avez par défaut quand vous utilisez la plateforme et qui vous explique toutes les opérations que vous pouvez faire sur une entité greeting. En l'occurrence, cette documentation utilise Swagger. Donc, euh, on retrouve ici le nom de, de l'ancien standard OpenAPI. Donc, maintenant, Swagger UI est euh, tout simplement un projet qui va vous permettre d'afficher la documentation à partir d'un format OpenAPI. Donc, ici, on voit les différentes opérations sur un greeting. On peut voir les paramètres dans les URL. Je ne suis pas rentrer dans le détail, mais si on clique sur les différentes opérations, on verra le corps des requêtes qu'il faut envoyer, les réponses possibles, etc., etc. Je viens maintenant à ma deuxième amie, Jane. Euh, alors Jane, pour euh, information, j'ai découvert le logo de Jane quand j'ai écrit cette conférence. Je ne savais même pas qu'il y avait un logo. La preuve, quand j'ai proposé la conférence au, euh, au forum, euh, juste avant, j'ai demandé à Baptiste s'il y avait moyen une photo de lui en perruque pour pouvoir euh, illustrer Jane. Alors, euh, soyez heureux. Je pas de photo de lui en perruque, mais c'est quand même pas mal. Voici une magnifique photo de, du mainteneur principal de Jane. Je vous mets un petit agrandissement, un petit agrandissement pour vous euh, profiter un peu de ce magnifique Rodear, un port haltier, enfin, c'est vraiment magnifique. J'aurai l'occasion de vous la remettre. Merci Baptiste pour cette fantastique photo. Alors Jane, qu'est-ce que c'est Rentrons un peu dans le début du sujet quand même. Jane, en fait, il y a plusieurs choses dedans. Et la première chose, c'est un composant qui s'appelle l'automapper. L'automapper va permettre en fait, de générer des classes pour mapper des valeurs d'une classe à une autre. Dit Comme ça, c'est pas très concret. Grosso modo, ça fonctionne un peu comme le serializer de Symfony, mais sans faire de réflexion au runtime. Donc, il y a quand même de la réflexion qui va être faite la première fois, mais ensuite, déjà, il va générer du code, ce qui va permettre d'accélérer normalement la serialisation. Plus concrètement, on ne voit absolument rien sur les, sur les deux captures, mais c'est pas très grave. À gauche, j'ai une entité adresse qui contient un ID, une rue, un code postal, une ville, etc., et à droite, j'ai une entité qui en fait, va représenter ma sortie d'API. Donc j'ai quelques propriétés publiques, à savoir les mêmes que pour mon adresse, un ID, une rue, un code postal, une ville, etc. Comment faire pour passer de mon entité à cette sortie d'API Sans Jane, une des solutions aurait été de décrire une sorte de transformer qui prend en entrée une adresse et qui va renvoyer un output. Et après, pour chacune des propriétés de mon output, je vais aller chercher la valeur qui correspond à l'adresse. Là, en l'occurrence, ce n'est pas très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de champs. Mais je vous laisse imaginer ce que ça peut donner quand vous avez une entité qui contient une cinquantaine de champs avec pourquoi pas des entités imbriquées, etc. Grâce à Jane, ça tient en quelques lignes de code. Il suffit d'injecter un automapper et derrière, on va demander à cet automapper de mapper l'instance d'adresse vers une instance d'output. Donc, dit comme ça, ça a l'air absolument magique. Qu'est-ce qui se passe derrière La première fois que vous demandez ça à l'automapper, il y a une classe qui va être générée, une classe qui est fournie par l'automapper, et qui va en fait faire tous les tests que vous auriez pu faire vous-même de votre côté en mappant tout ça à la main. Donc ça va tester tout simplement toutes les propriétés et les injecter en output. Bon, je ne rentre pas dans le détail, parce que c'est du code généré, et bon, en soi, ce n'est pas très intéressant. Faites confiance à Baptiste. Il y a une autre partie dans Jane, c'est la génération, génération pardon, de clients d'API. En fait, ça va prendre en entrée. Ça va prendre en entrée. Je lis vos commentaires en même temps, c'est pour ça que je rigole. Mais, euh... Je, donc, Vous prenez en entrée un, un fichier YAML ou JSON qui va décrire votre API au format OpenAPI Schéma. Et derrière, vous allez demander à Jane de générer un client d'API pour ce schéma. Et évidemment, Jane va utiliser à fond l'automapper pour mapper les, les sorties et les entrées d'API vers des objets, des popos, des objets euh, PHP pardon, très simples. Voilà un schéma global qui représente le fonctionnement de, de Jane dans son ensemble pour la génération d'un client. Donc, comme je le disais, on a un schéma, un schéma OpenAPI, enfin un OpenAPI schéma, qu'on va envoyer à Jane en lui demandant de générer un API client. Tout ce que vous voyez dans le rectangle noir qui est au milieu, c'est ce que c'est enfin, ce sont les classes que Jane va, va générer. Donc tout d'abord, on va avoir un client générique qui va contenir en fait tous les entry points de votre API. Si je reprends l'exemple euh, avec mes pets de tout à l'heure, je vais avoir par exemple une méthode post Pets pour créer un nouvel animal. Tu vas avoir méthode getPets pour les récupérer, getPets pour récupérer un seul, etc., etc. Chacune de ces méthodes, derrière, correspond à un endpoint. L'endpoint, concrètement, c'est une classe qui va être chargée de faire les appels à mon API. Donc, c'est elle qui aura un client HTTP injecté et qui va appeler concrètement mon API. Une fois que c'est fait, ce endpoint va récupérer le résultat, enfin, le retour de mon API, le passer dans un normalizer, qui est généré par J, et me renvoyer un modèle. Et derrière, dans mon application, en fait, j'ai juste à récupérer donc, cet ensemble, ce client d'API, à appeler le client générique en, avec la bonne méthode, par exemple, getPets, et derrière, je vais récupérer un objet qui a été généré par Jane, donc, par exemple, un objet pets, avec les propriétés qui m'intéressent. L'avantage, c'est qu'on ne touche jamais à des tableaux. Comment ça fonctionne OpenAPI avec API et Jane alors la première chose, c'est de créer des endpoints dans API plateforme. Donc on ne l'a pas vu, je ne l'ai pas abordé, parce que vous avez une doc extrêmement bien faite à ce sujet, mais vous avez juste à créer des endpoints. Ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir exporter la doc API schéma. Donc il y a une, il y a une, il y a une commande qui est fournie par API plateforme qui vous permet de le faire. Vous pouvez ensuite envoyer ce schéma à Jane, qui va générer un client PHP. Vous pouvez également utiliser ce schéma pour générer, enfin pour visualiser votre documentation. C'est fait par défaut, enfin c'est fait out of the box dans API plateforme. Et voilà. Donc, en fait, vous n'avez pas grand-chose à faire pour qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Alors, pourquoi on a décidé d'utiliser OpenAPI chez Coverg Parce que c'est vrai que, dit comme ça, quel est le, le vrai apport d'OpenAPI de, de, de Alors, pour commencer, Coverg, qu'est-ce que c'est En fait, on est un site B2B, B2C pardon, de, euh, qui vend des produits d'assurance. En l'occurrence, on propose une assurance pour téléphone mobile. Donc, aujourd'hui, on a uniquement ce site qui est en B2C, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que l'objectif, c'est de passer de B2C only à B2C plus B2B2C. Je n'avais encore jamais passé dans une conf, c'est fait. En gros, l'objectif, c'est d'avoir des partenaires qui vont vendre notre assurance pour nous. Donc pour ça, il faudra forcément qu'on leur propose une API afin qu'eux puissent créer des utilisateurs, des, euh, des assurances, etc. Bien entendu, je l'ai mis en petit, mais en fait, j'aurais dû mettre en gros. Il faut également qu'on leur propose une documentation. Ce qui est quand même beaucoup plus sympa pour euh, un partenaire qui doit intégrer une API, c'est d'avoir une doc. On va également vouloir leur proposer un site qui leur sera dédié, sur lequel ils vont pouvoir voir cette fameuse documentation, mais aussi toutes les stats qui concernent l'API, les erreurs potentielles, enfin les erreurs possibles sur cette API, etc. etc. D'accord Cyril, je tape tout doucement. Et on aimerait bien aussi leur proposer des, des outils de dev pour leur faciliter l'intégration. Et c'est également la bonne, la bonne occasion pour passer en API first euh, et faire en sorte que notre, notre site actuel qui contient en plus le back-office bah, utilise lui aussi cette API. Parce qu'au final, que ce soit un partenaire ou nous, on va utiliser les mêmes endpoints pour euh, créer des produits d'assurance, etc. Donc l'objectif, c'est d'avoir une API centrale qui sera utilisée par notre site, par le back-office, par le site dédié au partenaire, aux partenaires, et une API qui sera exposée au partenaire. Alors comment on a fait ça? Première chose, la stack. Bon, facile, API Platform, Jane, Swagger. Bon, en vrai, pas si facile que ça. Euh, on n'utilise pas API Platform. On a décidé de partir sur une solution euh, solution maison. Par contre, Jane, on l'utilise, mais euh, à fond, à fond, à fond. Et on n'utilise pas Swagger, mais Redoc, où on verra un peu plus tard, ça ne change pas grand chose à euh, l'histoire. Petit disclaimer on va continuer. Euh, API Platform est vraiment un produit, enfin un framework qui est super bien fait. Que j'avais déjà eu l'occasion d'utiliser avant pour d'autres besoins, etc. Mais comme n'importe quel framework, il n'est pas adapté à tous les besoins. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on a décidé de, de ne pas continuer avec Appi Platform et de partir sur une solution de maison. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc la première, c'est que Appi Platform a un support qui est assez limité d'Open API Spécification, d'OAS. Quand je dis assez limité, disons que le support pourrait être plus poussé. En l'occurrence, en fonction de ce que vous allez faire avec vos endpoints, vous allez parfois vous retrouver avec des noms de schémas qui vont être auto-générés dans la documentation. Alors il est toujours possible de, de passer outre et de, re, de remanier la doc une fois qu'elle est générée, mais ça ajoute de la complexité. Et c'est parfois un peu compliqué de générer exactement le schéma qu'on espère. Et Kevin dit que tout ça a changé, donc euh, visiblement, cette raison n'est plus d'actualité. Donc, quand on a fait pour euh, pour remplacer ça, donc je ne sais pas si on voit très très bien sur le slide, mais en fait ici, euh, ça correspond en fait à une à une action dans notre API. En l'occurrence, c'est l'action qui va nous permettre de créer un API client. Donc, un API client, c'est un client de notre API. Donc, ça va être un partenaire, euh, enfin, un partenaire. Donc là, par exemple, on a, enfin, là, par exemple, on a énormément d'annotations qui sont fournies par une librairie qui s'appelle Zircode Swagger PHP et qui va nous permettre en fait, bah, qui nous fournit tout un lot d'annotations et qui derrière fournit un scanner qui va permettre de lire toutes ces annotations et de générer une doc à partir de là. Donc là, en l'occurrence, sur, sur ce point d'entrée d'API, on a une notation post, pour dire que c'est une opération post, on a l'URL qui correspond, on a la réponse qui va être envoyée. donc là la réponse, ce sera un schéma API client created, et on a un request body, API client post, qui va contenir les informations dont on a besoin pour créer notre API client. Deuxième raison, euh, pour laquelle on a choisi de ne pas continuer avec API Platform, euh, API Platform est très lié à une entité, ou à un objet quelconque, pas forcément une entité. Et c'est assez difficile de définir des euh, inputs et des outputs custom pour une opération donnée. Alors, ce n'est pas impossible, on peut le faire, mais ce n'est pas forcément évident. Nous, dans l'idée, on aimerait, enfin on aimerait, on voulait ce genre de choses. Donc là, en fait, j'ai euh, un entry point qui est euh, donc toujours le même, c'est euh, la création d'un client d'API. Donc là, je fais un post sur API Clients. En entrée, donc là, c'est ce qu'on voit dans le premier cadre noir, en entrée, j'ai besoin de plusieurs propriétés. J'ai besoin du nom du, euh, du partenaire, j'ai besoin de l'URL de son site web, je vais avoir besoin de l'email euh, de contact pour le compte principal de ce client, etc. etc. Et en retour, ce n'est pas du tout en API client que je vais retourner, je vais retourner l'ID du client qui a été créé, mais pas que. Je vais également retourner euh, son slug, etc. Je vais retourner la Clé d'API qui a été créée en même temps, je vais retourner euh, le, euh, la, le mot de passe qui a été généré pour l'utilisateur, etc., etc. Donc concrètement, à quoi ressemble notre code aujourd'hui On a un dossier API qui contient tous nos entry points. Donc un entry point chez nous, c'est par exemple API client. Et dessus, je vais avoir différentes actions possibles collection gate, collection de postes, etc., etc. Donc là, nous, on va s'intéresser au endpoint collection de post, donc euh, comment créer un client d'API. Donc comme on peut le voir, on a trois classes dans ce dossier. On a l'input, l'output et l'action. Donc voilà pour ressembler l'input. En fait, j'ai juste une classe qui contient trois propriétés publiques que, qui sont euh, donc un nom, euh, un site et un email, donc les trois propriétés dont j'ai besoin pour créer un client d'API. Et pour chacune de ces propriétés, je vais avoir de la doc, euh, de la PHP Doc. Donc il y a deux types de PHP doc. Il y a à la fois de la validation pour vérifier que l'entrée, enfin les informations qu'on a fournies sont valides, et on a encore une fois les annotations qui sont fournies par la librairie Zircot pour décrire chacune de ces propriétés et également tout en haut pour nommer le schéma. En l'occurrence, ce schéma s'appelle API client post, il y a une description et il contient toutes ces propriétés. J'ai également une classe output, c'est exactement le même principe. Encore une fois, je retrouve les mêmes annotations pour donner un nom à ce schéma et les différentes propriétés qui vont être envoyées par mon API. Et enfin, j'ai ma classe action. Donc là, elle est un peu plus euh, touffue, vu que c'est ici en fait, que je vais mettre le code métier qui va, enfin, en gros, c'est qu'est-ce que je vais faire quand on me demande de créer un client. Donc si je rentre dans le détail, on retrouve les annotations dont je vous ai parlé juste avant, encore une fois, les annotations qui sont fournies par Zircode pour décrire ce point API, ce, cet entry point. On retrouve également euh, bah, une annotation route qui est fournie par Symfony, forcément. Et on retrouve euh, une annotation pour la gestion des droits, is granted. Dans le corps de ma méthode, je vais avoir tout, donc, tout mon code métier. Donc, euh, créer un API client, créer son, sa clé d'API, créer l'utilisateur principal et sa clé d'API, etc., etc. Il peut y en avoir plein. Et à la fin, je vais renvoyer directement l'output euh, euh, enfin, qui m'intéresse. Donc là, je n'ai pas utilisé Jane pour le générer, mais euh, j'aurais très bien pu. Donc évidemment, pour faire tout ça, on a écrit un peu de code custom. Forcément, ça ne se fait pas euh, tout seul. Mais en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Qu'est-ce qu'on a écrit On a écrit un param converteur qui va en fait récupérer les inputs que vous envoyez. Donc là, en l'occurrence, dans mon exemple, c'était une classe, enfin une classe. C'était euh, le, euh, le nom du client, son, nom, son site et la base mail principale. Donc je vais récupérer cet input, je vais le transformer dans la classe input que j'attends je vais la valider. Donc là, j'appelle le validateur pour vérifier que tout est OK. Et une fois que c'est fait, ça me permet en fait de récupérer mon input directement en paramètre de ma méthode. Sur le même modèle, on a un autre paramètre converteur qui va lui récupérer les objets qui m'intéressent en fonction de leur ID. Donc là, on ne l'a pas vu juste avant parce que ce n'était pas forcément justifié. Mais si jamais je veux récupérer un API client donné, et à partir de son ID, je vais directement avoir dans ma méthode l'objet API client en question. On a également fait un peu de code pour supporter la RFC 7807 qui décrit les JSON problème. L'objectif, c'est que dès que vous avez une erreur sur votre API, le, la sortie de votre API est standardisée. Donc, vous aurez toujours les mêmes informations. Donc, est -ce que, comment est-ce qu'on a fait pour supporter les JSON problème Donc, on a un subscriber. Merci beaucoup, API Platform, puisqu'il est énormément inspiré de, du code qui a déjà été fait dans le framework. On a une classe qui nous permet de formater les erreurs. Donc euh, voilà. Ce qui fait que, euh, dès qu'on aura une erreur, dans la sortie, comme le veut un problème, on aura euh, une clé unique. En l'occurrence, la clé unique, chez nous, c'est une URL. Quand je clique sur cette URL, ça va m'emmener en ligne, donc sur notre site qui est dédié au partenaire, pour voir le détail de l'erreur. Donc Je vais pouvoir avoir plus d'infos, pourquoi j'ai rencontré cette erreur, qu'est-ce que je peux faire pour la corriger, etc. etc. Et pour faire ça... On a fait en sorte que toutes les erreurs soient disponibles via l'API. C'est-à-dire que si vous allez sur notre API, sur notre API pardon, et que vous faites un get sur slash errors, vous aurez la liste de toutes les erreurs, enfin, d'une grande partie des erreurs que notre API peut renvoyer. Autre chose sur laquelle on a bossé, c'est la gestion des permissions. Donc euh, Aujourd'hui, chez nous, un endpoint égale un moteur. Donc, quand je parle de endpoint, ce n'est pas vraiment ça, mais c'est... Euh, par exemple, pour tout ce qui concerne les, euh, les clients d'API, on va avoir une classe API Client voteur Et pour chaque entry point, pour chaque endpoint, on aura un rôle donné. Ah, merci, Kevin. Je vois que le Error Handler est supporté directement dans Symfony. Eh ben, ça nous fera du code à supprimer. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre Pas grand-chose d'autre. On a rajouté un peu de code pour gérer les collections. Donc, faire en sorte que euh, quand on doit renvoyer une collection d'API Client ou de quoi que ce soit d'autre, on est juste un tag à mettre dans la notation qui est fournie par Zircot, Et à partir de ce tag, on va automatiquement rajouter les paramètres qui vont bien, donc à savoir la page, la limite, etc. Et euh, la gestion des permissions sur les propriétés. Euh, C'était un des aspects qui pêchait un peu à mon goût sur API Platform, notamment dans le schéma généré. Donc on a fait un peu de code pour faire en sorte qu'on euh, puisse gérer les, les permissions sur les propriétés beaucoup plus facilement. Par exemple, nos partenaires ont besoin d'avoir accès à notre catalogue de produits, mais on ne veut pas leur donner accès à toutes les propriétés de chacun des produits, parce que certaines d'entre elles ont un usage qui est uniquement interne. Donc là, dans ce cas-là, euh, voilà. Un autre gros point donc, euh, dont j'ai envie de vous parler, la documentation. Alors, la documentation. Voilà la page, euh, pour la documentation qui est visible par nos partenaires. Donc en l'occurrence, on voit plusieurs choses. Comme je vous l'ai dit, on n'utilise pas Swagger, on utilise Redoc. Euh, la, les raisons sont assez simples. Euh, tout d'abord, Swagger permet de tester les, euh, les, enfin, les différents endpoints de l'API. Donc ça, c'est plutôt cool, mais euh, c'est très bien en environnement de dev pour tester, mais ça n'a pas grand intérêt en production. Au contraire, d'ailleurs, on n'a pas forcément envie que nos partenaires euh, testent l'API en prod euh, via la doc. Et surtout, cette documentation-là ressemble pas mal, enfin, dans son organisation, à celle de Stripe. Et euh, j'adore la doc de Stripe, donc bah, voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici euh, Sur la colonne de gauche, en fait, je vais avoir la liste de tous les euh, toutes les opérations que je peux faire. Au milieu, je vais avoir toutes les informations concernant une opération donnée. Donc qu'est-ce que je dois envoyer à l'API, qu'est-ce que l'API me renvoie, etc. Et à droite, j'ai euh, des, euh, des samples, donc des exemples de ce qui peut m'être renvoyé ou ce que je peux envoyer à l'API. Donc, si je regarde à gauche ici, là, on voit que j'ai euh, quelques endpoints qui sont euh, disponibles pour les partenaires. Et si je regarde la documentation avec un compte en interne, je vois que là, il y a beaucoup plus de handbag. Et en vrai, ce n'est pas la seule différence. Il y a également, euh, tout là-haut, on voit pas très très bien, mais euh, j'ai une petite indication, X, show to partners, à true. Et là, un peu plus bas, on voit que j'ai une propriété euh, client ID qui n'est pas disponible euh, pour les partenaires. Donc, on voit qu'il y a quand même quelques différences. Donc, comment on fait pour gérer plusieurs documentations En fait, la réponse, elle est assez simple, on ne le fait pas. C'est une très mauvaise idée, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des documentations qui ne correspondent pas, enfin, plus, à ce que fait réellement votre API. Et je me rends compte que je tape encore fort sur le de, clap. De. Donc, comment on fait pour afficher des documentations différentes Et en réalité, c'est assez simple. La documentation, elle est disponible, comme je vous le disais au tout début, via un site qui s'appelle... Enfin, il y a bien un site qui est dédié à nos partenaires. Donc, pour accéder à ce site et à la documentation, on doit être identifié. Donc, à partir de là... Vu que la personne identifiée, c'est assez simple d'utiliser sa clé d'API pour faire un appel à l'API pour générer la documentation. Donc, au final, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a proxifié la documentation. C'est-à-dire que pour y accéder, il faut faire un appel à l'API via votre clé et l'API va vous renvoyer sa documentation en fonction de la personne que vous êtes. Je vais prendre un exemple. Donc, je repars toujours sur l'exemple sur de base et comment créer un client d'API chez nous. Donc, voilà la documentation, une partie de la documentation qui est générée pour ce besoin. On va rentrer dans le détail. On retrouve exactement la même chose que ce que je vous montrais au tout début. Donc, on a un pass API Clients avec une opération post. Donc, j'ai des tags, des descriptions, etc. Euh, là, j'ai une information request body donc, euh, qui nécessite un schéma. Donc, en l'occurrence, pour appeler ce, cet endpoint, je vais avoir besoin d'envoyer un schéma API Clients Post. Et si tout se passe bien, je vais avoir une réponse 201. Avec la, avec euh, comme retour un schéma API client curated. Et je peux également avoir différentes erreurs en fonction de ce qui se passe. Chacune des erreurs, encore une fois, c'est une référence vers un autre endroit du schéma. Donc voici les références en question. Donc bah, je peux commencer sur la droite où on a les différentes réponses. Je vais tout simplement lister les réponses euh, possibles pour la pour l'API avec à chaque fois une petite description. Et concernant les schémas dont je vous parlais, donc API client post, API client curated. On les a vus dans les différents exemples. C'est simplement la description de mes deux schémas d'entrée et de sortie. Donc, prenons un peu de recul, je vais vous montrer comment ça se passe chez nous pour ajouter un nouvel endpoint. Je vais prendre un truc très simple, c'est comment on fait si jamais j'ai besoin de récupérer un client par son ID. Alors Un petit spoiler, et parce que je ne résiste pas au plaisir de remettre cette belle image, on va utiliser Jane à fond, à fond, à fond. Donc, première étape, l'API. Donc, comment faire pour ajouter une nouvelle endpoint Donc, déjà, première chose, on va créer l'output. Donc, quelles sont les informations qui vont être retournées par l'API quand je vais lui demander de me renvoyer un API client Donc là, voilà ma classe d'output. Donc, on peut voir qu'il y a trois propriétés, un ID, un nom et une propriété deleted date. Et sur chacune de ces propriétés, je retrouve encore une fois les annotations OpenAPI, qui sont fournies par un et là, petite différence par rapport à tout à l'heure, on peut voir pour que, je, que pour chacune de ses propriétés, j'ai rajouté de l'information X, faker égale quelque chose. Alors ça, en fait, c'est pour configurer notre outil qui nous sert à moquer l'API. Et oui, parce que je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais le fait d'utiliser OpenAPI, euh, enfin la spécification OpenAPI, va vous ouvrir plein de portes. Et notamment, ça vous ouvre accès à, à plein d'outils qui vont permettre de moquer l'API. En l'occurrence, chez nous, on utilise Prism, qui est un outil qui est développé par StopLight, que je vous conseille de regarder d'ailleurs, qui ont beaucoup de produits intéressants. Et donc, ce temple-là, il va prendre notre schéma OpenAPI et va nous euh, moquer en fait euh, toutes les. Euh, enfin, va nous moquer notre API, ce qui va nous permettre de, la, de tester des, des clients d'API très facilement. Et là, l'indication Xfaker va permettre d'expliquer à Prisme quelle est l'information qu'il doit renvoyer. Donc, par exemple, pour l'ID, je lui dis de renvoyer un random UID. Et on remarque aussi tout en bas qu'on a une notation à groupes admin. Donc pour spécifier que cette propriété n'est visible uniquement. On n'existe que par les admins. Ensuite, on a notre action. Donc là, il n'y a pas d'input, parce qu'en input, je vais prendre juste un ID. Donc là, mon action, pareil, j'ai encore une fois de la doc OpenAPI en annotation. Euh, j'explique que dans l'URL, j'ai besoin d'un paramètre ID qui est obligatoire, forcément. Et j'explique qu'en réponse, je renvoie une 200 avec le schéma API client, donc qui est le nom du schéma que je vous ai montré juste avant. Et là, comme vous pouvez le voir dans l'action, elle fait juste une seule ligne, puisque grâce au paramètre converteur dont je vous ai parlé plus tôt, mon ID d'API client va directement être transformé par un objet API client. Et s'il n'est pas trouvé, ça me renvoie une 404, etc. Et ensuite, on... là tout en bas, je vais renvoyer du JSON avec Map. Donc Map, c'est une petite méthode proxy que j'ai créée dans mon abstract action, qui au final va utiliser l'automapper pour transformer mon objet API client, donc mon instance d'entité, vers mon output. Ensuite. Une fois que j'ai rajouté mon endpoint, il faut que je mette à jour ma documentation. Donc pour ça, on a une méthode OpenAPI export. Donc ça va me générer la doc pour les. Enfin, ça va me générer la doc complète. Donc en l'occurrence, ça va me rajouter les informations dans les passes et dans les schémas. Je ne vous ai pas montré certaines choses, je ne vous ai pas montré la mise à jour du voteur, vu que comme on a créé une nouvelle action, il a fallu rajouter le droit associé dans le voteur. Bon, pas grand-chose à faire. Et le data provider qui retourne l'API client depuis son ID. Que forcément, ce n'est pas magique non plus, mais bon, c'est une requête, donc euh, voilà, ça n'a pas grand intérêt. Donc une fois qu'on a fait ça, notre API est à jour, la doc est à jour, on n'a plus qu'à mettre à jour l'API client. Donc l'API client, c'est le, enfin, le, le client qui va utiliser nos applications qui vont vouloir consommer notre API. Donc pour générer le client, c'est très très simple, encore une fois. Je vous ai mis la configuration de Jane qu'on utilise. Il suffit en fait de lui dire où se trouve le fichier qui contient l'aspect OpenAPI quel est le namespace nice à utiliser pour générer les classes, à quel endroit les générer, et un peu de config supplémentaire pour la gestion des dates. J'appelle la commande openapi generate et hop, je me retrouve avec tout plein de code généré. Donc ça, par exemple, j'aurais dû vous remettre le gros schéma du départ, c'est euh, mon client générique qui va contenir toutes mes méthodes. En l'occurrence, là, j'ai une nouvelle méthode qui a été créée, qui est client`, qui, comme son nom l'indique, va me permettre de récupérer un API client. Derrière, ça va m'appeler... Un, un entry point donc euh, pff, je ne suis pas rentré dans le détail parce que euh, bah, c'est du code interne euh, au client d'API jane etc, on peut remarquer juste tout en bas là, euh, en fait ça utilise un normalizer qui a été généré par jane donc encore une fois on a un normalizer statique et enfin ça va générer une classe API client qui va contenir mes différentes propriétés et des gaiters associés et donc là à partir de là bah, c'est simple quand je vais vouloir utiliser, enfin consommer mon API dans une autre application PHP, j'aurais plus qu'à inclure mon client d'API à, à l'instancier etc. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à faire un get API client et je récupère cet objet API client. Petit souci, enfin, souci, comment je peux faire pour modifier cet API client qui est renvoyé Parce qu'en l'occurrence, c'est bien joli d'avoir des propriétés des getters/setters, mais moi, j'aimerais bien enrichir un petit peu cet objet. Par exemple, en rajoutant une méthode toute basique, isDeleting. Est-ce que mon API client est supprimé ou pas donc, pour ça, ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on crée un nouveau modèle. Donc, on crée un nouvel objet API client qui étend l'API client qui a été généré par Jane. Et on va rajouter la méthode isDeleted. Donc, tout ça, c'est bien joli, mais euh, au final, le normalizer qui a été généré par, par Jane va toujours nous renvoyer une instance d'API client générée par Jane. Donc, pour ça, ce qu'on fait... <rire> D'accord. J'ai dû me tromper d'un certains moments. Bref, euh, donc pour ça, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on crée des classes storage. Et au final, les classes storage ne font que euh, décorer, en fait, le, le client principal euh, généré par Jane pour pouvoir transformer le résultat. Donc, en l'occurrence, on récupère le client généré par Jane. On récupère un automapper. On va faire exactement le même appel que celui auquel on a le droit de s'attendre. Ah, d'accord, bon, merci Baptiste. Parce que je lis un commentaire sur deux, donc c'est pas facile. Donc, euh, on va récupérer donc en fait un API client. Donc là, en l'occurrence, je vais récupérer une instance d'API client qui a été générée par Jane. Et ensuite, pour la transformer dans l'instance de l'objet qui moi m'intéresse, eh ben j'utilise l'automapper. Et en l'occurrence, le boulot de l'automapper ici est assez limité puisqu'il n'aura qu'à vraiment à copier mon objet champ par champ puisque ce sont exactement les mêmes. Et enfin, dernière étape, une fois que tout ça est fait, eh bien, il n'y a plus qu'à l'utiliser. J'ai euh, un API client euh, qui me renvoie un objet API client euh, qui contient mes méthodes proxy. Euh, j'ai mon storage. Ben, en fait, j'ai plus qu'à qu récupérer euh, ce client d'API euh, dans, dans mes projets et à l'utiliser pour consommer l'API. Alors, comment aller plus loin Ou autrement dit, qu'est-ce que j'aimerais faire dans un monde parfait Alors, moi, j'aimerais beaucoup faire du DDD. Alors, vous avez tous entendu parler de DDD, mais là, par contre, je ne sais pas si on parle du même. Moi, quand je parle de DDD, je parle de Documentation Driven Development. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est écrire le schéma OpenAPI en premier. Et du coup, commencer vraiment avec que l'aspect OpenAPI. Et à partir de là, ce qui serait vraiment génial, c'est que je puisse appeler Jane pour générer non seulement le client d'API, mais aussi la structure de l'API. Et une fois que ça s'est fait, ce qui est génial, c'est que je n'ai plus qu'à mettre mon code business dans les classes d'API qui ont été générées. Et là, ce serait juste parfait. Et pour ça, bah, j'ai besoin de Baptiste. Vu que J'ai cru entendre que c'était un projet qui l'intéressait. Donc, bah, j'espère qu'il s'y mettra dessus rapidement. Merci Baptiste. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on a le temps pour des questions. J'ai été euh, rapide. Oui, encore. Un tout à temps. fait. Merci beaucoup Olivier. Alors, première question de Nicolas. Qu'apporte Jane par rapport à Swagger CodeGen, par exemple Y a-t-il des optimisations, configurations spécifiques à PHP Swagger CodeGen, euh, je crois que je ne l'ai pas testé celui-là. Alors, j'en ai pas parlé, mais euh, comme je le disais, en fait, à partir du moment où on commence à utiliser OpenAPI spécification, derrière, on va pouvoir accéder à énormément d'outils qui utilisent ce standard, pour ces spécifications. Et en l'occurrence, il y en a plusieurs qui vont permettre de générer des clients d'API. Et il y en a même qui permettent de générer des clients d'API dans plein de langages. C'est-à-dire qu'à partir de nos vous vous lancez. Et derrière, vous avez des clients pour du PHP, du Java, du Python, enfin, ce que vous voulez. En l'occurrence, je n'ai pas du tout testé Swagger CodeGen. J'en ai testé un ou deux autres, mais celui-là, c'est pas parti de la liste. Donc, ce que ça apporte, je dirais que comme le générateur de clients d'API, Jane, est vraiment spécifique au PHP et ne fait que du PHP, je pense très honnêtement qu'il le fait mieux que les autres. Après, d'après ce que j'ai pu voir, euh, j'ai totalement oublié le nom de celui que j'ai testé. En fait, on va pouvoir générer des clients d'API en renseignant des schémas, euh, enfin, pas des schémas, mais des, des templates, des gabarits, ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir expliquer à enfin, l'outil de génération comment générer. Donc, ça a l'air très complet, mais très complexe et euh, clairement overkill pour, overkill pour nos besoins. Quoi. <rire> Alors, question suivante de Maxime Weber. Pourquoi écrire le Swagger en annotation alors que c'est plus simple en YAML directement Les annotations Swagger PHP sont vraiment complexes, je trouve. Très bonne question. Euh, bah justement, dans un monde parfait, j'aimerais bien commencer par écrire le spec et ensuite ne plus avoir à y toucher et euh, n'avoir qu'à faire, enfin, m'occuper du code. Euh, alors, pourquoi les annotations Parce que derrière, en fait, on va faire énormément d'opérations, je ne l'ai pas montré parce que je n'ai pas le temps, énormément d'opérations sur la documentation. Euh, je parlais par exemple de la pagination. À partir du moment où on rajoute un tag paginable euh, dans la dans notation, derrière, on va avoir du code qui, euh, en voyant ce tag, va rajouter des paramètres euh, requis, enfin, requis non euh, facultatifs, pour gérer la pagination. Euh, on va avoir, euh, justement, pour la gestion des droits, je ne l'ai pas montré, mais on a fait un, une espèce de hack un peu bizarre du serializer pour gérer les droits. Euh, et donc, générer, enfin, gérer les droits, et à partir de là, mettre à jour d'augmentation en fonction. Donc, toutes les annotations dont je parlais, là, les X, show to partners, un trou ou pas, c'est géré comme ça, c'est géré un peu magiquement. Et en fait, l'écrire en YAML, ça implique de tout écrire. Voilà. voilà. Alors, ensuite, on a deux questions autour de Jane et du mapping. Euh, la question d'Antoine qui est comment Jane sait comment mapper quelle propriété à quelle propriété Par exemple, pour mapper client ID, client nom dans output name Alors, euh, ce que fait euh, l'automapper de Jane, la première, enfin, la première chose que l'automapper de Jane fait, c'est qu'il utilise les composants de Symfony existants, donc en l'occurrence property info et euh, je ne sais plus lequel. Et en fait, à partir de là, ça va lui permettre de mapper très facilement des objets qui ont les mêmes propriétés. Mais effectivement, si des objets ont des propriétés qui ne matchent pas exactement, enfin qui n'ont pas exactement le même nom, il va falloir lui expliquer. Et pour ça, en fait, il suffit de créer une classe dont j'ai totalement oublié le nom, mais en gros, lui dire ben voilà, pour mapper telle instance d'objet, enfin tel type d'objet vers tel type d'objet, ou vers un tableau ou ce que tu veux, tu vas lui dire ben voilà, pour telle propriété, voilà comment faire. Donc c'est évidemment, il n'y a rien de, de totalement magique, en fait. Si les propriétés sont identiques, pas de problème. Par contre, quand elles ne le sont pas, ça ne fonctionne pas. Et en réalité, c'est exactement la même chose pour le serializer de Symfony. Il ne sait pas mapper des, enfin, des propriétés qui ne, qui ne matchent pas. Et seconde question, sur le, sur le mapping de Jane, jusqu'à quel niveau de complexité Jane peut aller sur son mapping, dans son mapping euh, C'est-à-dire, je ne sais pas sûr si on a bien compris la question euh, potentiellement, il n'y a pas de limite. Euh, encore une fois, enfin, admettons, si on a un objet qui contient euh, un autre objet, qui lui-même contient un objets objet, etc., en fait, les possibilités de Jane sont exactement les mêmes que les possibilités du serializer. À partir du moment où on a un matching... Euh, identique de toutes les propriétés, il euh, n'y a pas de problème. Le, le James sera généré du code qui permettra de passer de l'un à l'autre. Et si jamais ce n'est pas le cas, encore une fois, on peut lui expliquer comment faire. Après, je n'ai jamais essayé de mapper des, euh, des objets vraiment très, très très compliqués. Genre, je dois avoir des objets avec deux trois niveaux peut-être, mais pas plus. Je ne sais pas si ça répond à la question. Enfin, une question de Nicolas Matti. Quelle implémentation HTTP client utilise Jane en arrière-plan Est-ce qu'il est possible de faire de l'asynchrone, par exemple euh, Oui, bien sûr. Euh, en l'occurrence, euh, ben, nous, en tout cas, on utilise un HTTP client fourni par Symfony. Donc, à partir de là, on peut, euh, on peut faire ce qu'on veut avec. On peut faire de l'asynchrone, il n'y a pas de problème. Après, j'avoue ne pas avoir testé, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais, euh, mais oui, enfin, dans tous les cas, ça, ça utilise... Euh, un client HTTP euh, bien carré, J'ai plus le nom de la PSR, donc je ne la sors pas, mais voilà, je crois que c'est PSR18, mais je ne suis pas sûr. Et une question d'un certain Kevin Danglas. As-tu essayé Stoplight Si oui, qu'en penses-tu Non, je ne l'ai pas encore essayé. Euh, par contre, euh, comme, comme je disais, ils, ils ont l'air vraiment vraiment au top. En fait, Stoplight va permettre d'écrire de la doc, enfin, c'est ce que j'en ai compris, d'écrire de la doc OpenAPI, et à partir de là, de faire plein de choses avec. C'est-à-dire de la mettre en ligne, de gérer les droits dessus, euh, de gérer des permissions, enfin donc gérer les droits sur qui peut, voir quoi, etc. Euh, de, la, de la mettre en ligne chez eux et de choisir qui peut s'y connecter ou pas. Et derrière, ils ont également, bah, comme je l'ai montré, Prism, qui va permettre de moquer les API. Euh, si je ne dis pas de bêtises, ils ont, bah, je ne suis pas sûr qu'ils aient leurs outils à eux de génération de code, mais dans tous les cas, ils en intègrent. Enfin, Stoplight a l'air vraiment extrêmement complet. Mais en l'occurrence, euh, j'ai pas pris le temps nécessaire pour euh, fouiller à fond ce qu'il pouvait faire. Voilà. Mais ça a l'air très prometteur. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. C'était la dernière question. On arrive à la fin du créneau. Je vous invite à poursuivre sur la prochaine conférence par Ben Smith. The New Landstack is Serverless. Bon après-midi. Merci beaucoup, Olivier.